Salut YouTube, il est 5h du matin, et là je m'apprête à prendre mon vol pour Amsterdam. Intro. Si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'attends maintenant de prendre mon ordinateur. Après, je suis pas sans vous avouer que le réveil à 4h du matin. Je pense à billes. Voilà, on est à l'hôtel ici, par part en centre-ville. Je vais prendre mon petit-déj et puis... Euh... YouTube est content de vous retrouver, c'est Sébastien Corlouer. De retour d'Amsterdam, je souhaitais partager avec vous la plateforme sur laquelle je trouve toutes les musiques pour mes vidéos. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que sur YouTube, si vous n'avez pas des musiques libres de droit, il y a de grandes chances que votre vidéo soit censurée par YouTube. Epidemic Sound est une plateforme web sur laquelle vous pouvez trouver une grande quantité de musique, mais pas seulement, vous pouvez trouver également des effets sonores qui peuvent agrémenter vos vidéos. Je vous expliquerai éventuellement dans une autre vidéo. Quel est l'intérêt d'agrémenter vos vidéos avec des bruitages Epidemic Sound est une plateforme payante. En effet, pour pouvoir accéder à l'intégralité de cette musique libre de droits, il y a une petite redevance à payer qui est d'environ 13 euros par mois. 13 euros par mois, c'est pas grand-chose quand vous voyez la quantité de contenu qui est à la disposition, qui pourrait même remplacer presque une plateforme type Spotify. En plus d'avoir les musiques, vous pouvez aussi télécharger tout un tas de décompositions de ces mêmes musiques. Soit un temps réduit, 60 secondes, 30 secondes, pour faire juste un jingle, soit même avoir juste une partie instrumentale, juste les drums, juste les basses, juste le rythme. Vous pouvez vraiment avoir une grande quantité d'options. Je voulais donc partager avec vous cette plateforme qui est Epidemic Sound. Vous pourrez y retrouver tous les liens en bas de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous servira surtout. A très vite.